Est-ce que tu dire euh, rôle dans le film le... Alors, dans le film, je suis euh, un personnage ainsi que une, la styliste. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer euh, ton rôle de styliste euh, Alors, euh, en tant que styliste, il faut que j'organise euh, les tenues et que je fasse des sondages sur euh, les tenues. Bonjour. Euh, est-ce que tu pourrais nous dire euh, quelle séquence en fait euh, Je fais la séquence 3 et 4. Et euh, tu pourrais nous expliquer. Et euh, où ça se passe tout euh, ce que tu fais euh, bah, Ça se passe dans le matériel, mais là on remet tous les plans en ordre. D'accord, ça marche. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Que vous Alors, euh, de... Monsieur Peria je suis euh, responsable de la classe cinéma pour le deuxième et le troisième trimestre. On est en pleine réalisation d'un court-métrage voilà. Alors, euh, au premier trimestre, donc euh, la classe cinéma était avec Monsieur Biard qui est responsable aussi cinéma. Euh, ils ont travaillé sur, euh, enfin, vous avez travaillé sur la, la dystopie. Vous avez vu des extraits de films et avec toutes ces informations, on essaie de faire notre propre court métrage dystopique. D'accord. Et vous pouvez nous parler de votre projet. Alors le projet, bah, c'est les élèves qui ont fait un scénario, donc qui ont imaginé. Euh, euh, une vie futuriste avec une académie où les gens vivent sous terre suite à un cataclysme. Alors on est assez surpris qu'il y ait eu quand même eu, euh, une guerre en Ukraine qui ait éclaté en plein milieu de ce projet. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on a fait. Euh, donc euh, on va pas spoiler l'intrigue évidemment, mais chaque groupe travaille sur une séquence particulière du film. Parce que je ramène quelqu'un dans un endroit contaminé par euh, un gaz Et que j'ai pas envie de crever Donc le mieux pour pas crever c'est de porter ça C'est trois fois trop grand C'est bizarre et toi Alors euh, oui du coup t'étais pas dans à le cinéma Comment tu te sens Là c'est bon très bien accueilli. Hein, vraiment ah ouais, On a eu des petits ah points. De ah au chocolat Des petits peu peu peu peu peu peu peu au chocolat nickel J'ai rien demandé, j'ai un rôle <rire> Parce qu'il y a eu des... A... Quelqu'un a touché un truc sur la scène d'hier, ça a fait un truc bizarre euh, Hop Bon, euh, les acteurs en place. Alors euh, c'est une séquence où euh, tous les amis, sont, un, un, les personnages principaux sont en train de faire quelque chose d'interdit. Donc euh, se retrouver, jouer, rigoler ensemble. Et ils vont se faire choper. Puis euh, après euh, on aura euh, un bon tragique bon moment que vous verrez dans le film. C'est euh, dingue quoi. Et là d'un coup, au dernier moment, le jour du tournage, ah ben non, euh, je veux pas être filmé. Et vous avez un rôle, des rôles principaux en plus vous. Et puis il faut être à la hauteur des élèves, parce que c'est le travail des élèves. Donc il ne faut pas s'aborder ce qu'ils ont fait. Est-ce que vous avez mis du temps à vous adapter euh, avec les caméras, l'équipe technique, avec votre rôle Alors, le comment M'adapter, pas vraiment. On n'est pas non plus dans un état euh, normal habituel, puisque c'est n'est pas notre métier. Euh, c'était très sympathique, c'était plus euh, marrant, on découvre un peu la technique, les, les organisations, etc. Donc non, non, ça, ça a été, mais ça reste quelque chose qu'il faut faire au moins une fois. D'accord. Et euh, est-ce que du coup, vous avez apprécié l'ambiance du tournage Comment ça s'est passé Ah oui, oui, j'ai bien apprécié l'ambiance du tournage. Bon, c'est vrai que c'est fait sur un un temps court, donc il faut être adaptable rapidement. C'était très sympathique, les élèves étaient bien investis, mais il y avait aussi le côté convivial de la scène, et puis les conseils qui étaient donnés par les élèves, ça m'a fait assez sourire, oui. C'était bien. Je vais vous taper dans les mains, et vous allez vous cacher vite cette fois. Mais on peut pas faire. On peut regarder merveilleusement. Bonjour. Bonjour. Euh, que pensez-vous du projet à réaliser Alors, vous voulez parler du film du troisième alors vraiment euh, vous m'avez impressionné vraiment, là, moi j'ai vu que en roches finale, j'ai pas vu encore tout le, tout le montage, d'abord l'idée du film est très originale euh, le scénario est vraiment très bien les acteurs, je pense que ça a été pas toujours facile hein. vous avez eu plein d'idées intéressantes et puis il y a vraiment euh, des images du collège euh, le cadrage, à des moments c'est vraiment bluffant, donc euh, un beau projet, félicitations. Merci beaucoup. Et j'ai hâte de voir la suite. Est-ce que notre projet rajoute un petit quelque chose dans, dans le collège Alors, euh, bien sûr que ça rajoute quelque chose parce que d'abord, euh, vous avez acquis vous, les élèves, des compétences, hein, de vraies compétences pour filmer, pour faire des interviews. Euh, nous, ça nous permet au niveau du collège eh ben, d'être en phase avec l'actualité du collège. Et puis, tout ce qui est création, euh, on voit bien qu'entre les 6e et les 3e, il y a une vraie évolution. Et donc, euh, euh, vous avez appris beaucoup de choses et c'est vraiment intéressant. D'accord, merci. Est-ce que vous voulez euh, la continuité de la classe aussi Bien sûr. Comme je vous l'ai dit, c'est important pour vous les élèves puisque vous travaillez des choses, vous êtes en train d'acquérir des compétences. Après, ça fait une belle dynamique de l'établissement quand je vois tous les films réalisés qui sont présents sur le site du collège. Ça donne une belle image du collège. Et puis pour certains d'entre vous, c'est peut-être déjà vous questionner sur peut-être des métiers futurs ou même faire rentrer dans, dans un club théâtre, cinéma ou autre chose. En enfin, fait, ça fait vraiment une ouverture culturelle sur le monde. Donc, pour vous les élèves, c'est important, et pour le collège, c'est important. Et puis, quand même, et ça, je ne vous l'oublie pas, un grand merci aux professeurs qui vous accompagnent dans ce, ce beau projet et cette belle aventure. Merci beaucoup. Merci, merci. à vous et bonne continuation. Merci. Fin de matinée, tournage. La tournage, fin de matinée, j'ai dit oui, à l'envers, c'est pas, pas, pas grave. Voilà, <rire> c'est <rire> <C 'est grave, rire> <rire> Sur ma route, oui, je ne compte plus le sou <rire> les... Hein ah, de, <rire> de les le sou... donner <rire> derrière la <rire> caméra. De de bien. Bien. Bien. De <rire>